à l'échelle mondiale, de cas officiellement recensés. Vous êtes sur un, un chiffre de l'ordre de à peu près 2000 cas. Sur les 140 cas qui sont retenus, on a tout à fait les stéréotypes de, de, de ce qui est raconté depuis 1947, à savoir des objets qui ont des vitesses qui peuvent aller de zéro jusqu'à des vitesses de 10 000 et 20 000 km h enregistrées par les radars, des accélérations absolument phénoménales, des trajectoires qui ne correspondent absolument pas à des trajectoires que pourraient faire des avions, à savoir tourner autour des avions, euh, avoir des trajectoires euh, avec, euh, à la verticale puis brutalement partir à l'horizontale.